<rire> c'est compliqué Bonjour, moi c'est Fabrice, je suis responsable de la Digital Factory au sein du groupe SAMSIC. Alors moi je suis euh, ingénieur de formation, euh, j'ai fait un bac plus 5 à la fac, euh, méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. C'est un parcours où on va avoir une partie tech, hein, on va apprendre vraiment le métier de l'informatique, et une partie un peu gestion d'entreprise, on va pouvoir s'ouvrir l'esprit sur autre chose que de la technique. À l'issue de ça, euh, bah, j'ai enchaîné sur de la société de service, environ 4 ans, 4-5 ans, et j'ai pu faire de la prestation notamment pour le groupe SAMSIC que j'ai rejoint par la suite. Alors Le métier de responsable de la Digital Factory, c'est assez vaste. Il y a plusieurs aspects. Les aspects plutôt techniques, parce que je garde, je garde dans, dans mon domaine de compétence de la technique. Donc je vais aiguiller mes équipes sur des grands choix d'architecture technique. Je vais les épauler, les accompagner dans la réalisation. J'aime également garder une maîtrise de tous nos environnements, de nos serveurs. Voilà, J'aime garder un pied dans la tech. Il va y avoir un côté également humain, hein, par la force des choses, hein, où je vais gérer évidemment les recrutements. Et un dernier aspect qui est le lien avec les métiers. Donc je participe à beaucoup de réunions avec nos métiers, mais également beaucoup de déplacements pour accompagner ces derniers dans les choix de réalisation de solutions informatiques. Alors, ce qui me plaît le plus au quotidien, c'est de pouvoir participer à la digitalisation du groupe, hein, faire grandir le groupe, par le biais d'outils, de par mon poste, j'ai des décisions à prendre. Toutes ces décisions-là, moi, je donne des grandes lignes à mes équipes. Et ensuite, mes équipes en autonomie vont aller sur des phases de réalisation. Et je suis vraiment très bien accompagné sur tous ces sujets-là par mes collaborateurs.